Et eh bien salut à tous, c'est Psycho On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto Alors cette fois-ci je vais vous montrer Comment modifier sa voix sur Skype Grâce à Clownfish. Alors il faut, le sur... il faut se rendre sur le site Et aller dans Download Le lien est dans la description Et cliquez sur Download Now On affiche les téléchargement <coughs> On affiche le dossier Et on lance l'application je vais faire une pause car moi mon PC rame beaucoup et tout de suite voilà alors c'est ça a chargé et ça nous ouvre ceci vous cliquez sur next puis vous choisissez ce que vous voulez moi j'enlève ces dossiers et vous cliquez sur next ça vous fait un temps de chargement vous cliquez install c'est très très rapide puis sur next, et sur finish, et voilà, il est téléchargé. Donc, euh, je vais me sur mon ordinateur, un programme, et normalement, Clonefish est installé, et oui, il est là. Donc, il est ici, moi, je vais mettre un raccourci ici, voilà, je quitte ça, hop, et ici, vous le lancez, hop, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce ne va pas vous ouvrir une page, mais ça va vous, vous ouvrir un petit, une petite vignette ici. Alors, mon PC RAM, voilà. C'est ici. Clone fichier ici. Et sur Skype, en haut, une bannière va apparaître. Et, et il va falloir euh, autoriser l'accès. Donc, il faut cliquer ici, et voilà. Puis, pour modifier votre voix, c'est ici. On ne fait pas un clic gauche, on fait un clic droit. Alors au début, c'est en anglais, donc on va choisir sa langue. C'est dans Préférences, Interface Language, et dans French, je français ou autre. Mais bon, je pense que c'est français. Vous revenez ici et c'est en français. Euh, je ne connais pas tous les paramètres, j'en connais que certains, dont modificateur de voix. Celui qui va permettre de modifier votre voix. Entendre la voix, c'est pour entendre la voix un peu après que vous parliez sur Skype ou sur d'autres. Entendre la musique, c'est entendre la musique que vous mettez. Que vous pouvez mettre de la musique, genre vous êtes dans une conversation et vous mettez de la musique pour que l'autre entende. C'est pas mal. Son défect. Euh, il y a ceci. Mince, désolé. Il y a ceci. Voice, c'est les voix. Alors, euh, pitch, manual, pitch baby, baby, helium, helium, female, c'est une femme, male, c'est la grave d'homme, robotique, mutation, je... clone. Je ne connais pas celui-là et alien et désactivé. Musique, euh, vous choisissez votre musique, vous vous la mettez dans la playlist. Et effect, je ne connais pas. Donc on va tester ça en, sur Skype. On va appeler Eco Service Et on va mettre la voix, par exemple. La voix, Elio. J'aime bien. On appelle. Bonjour. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Bonjour, c'est un test pour modifier sa voix sur Skype grâce à Clownfish Bonjour, c'est un test pour modifier sa voix sur Skype grâce à Clownfish Et voilà, vous avez vu que ça marchait donc euh, je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un like et un commentaire si tu as des questions, et abonne-toi à ma chaîne YouTube, et n'oublie pas de rejoindre ma page Facebook. Donc euh, à deux prochaines vidéos, salut